J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Et cette fois-ci, je vous propose de faire un gâteau à l'ananas caramélisé. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et avant de passer à la recette, mettez plein de pouces bleus. Si l'idée de la recette, vous plaît. et on se retrouve à la fin. Pour la première étape, je réalise le caramel. Stoppez la cuisson de votre caramel lorsqu'il est brun. Je verse mon caramel dans un moule à manquer de 26 cm et je vous mets le lien en barre de description du moule que j'ai utilisé. Et je répartis bien le caramel au fond du moule. Étape numéro 2, je réalise la pâte à gâteau. Je crème mon beurre et mon sucre jusqu'à blanchissement. Le beurre est devenu bien mousseux. J'ajoute un œuf. Puis, je bats jusqu'à entière incorporation. Je rajoute le deuxième et je refouette de nouveau. Et pareil pour le troisième œuf. J'ajoute la levure à la farine et je mélange. Je tamise la farine et je l'ajoute à l'appareil. Et j'utilise le batteur de nouveau à petite vitesse. Je répartis mes tranches d'ananas sur le fond de caramel et je m'assure de bien les serrer. Et je rajoute la dernière au milieu. Je verse la pâte à gâteau par-dessus. Je répartis à la marise. et j'utilise une cuillère pour lisser le tout. Je cuis 30 à 35 minutes à 180 degrés. Et voilà, un savoureux gâteau à l'ananas caramélisé à souhait. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, il y a une super odeur dans la maison. J'ai hâte d'y goûter. N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus si la recette vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez que je fasse dans le prochain gâteau. Et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut